Bonjour à toi cher spectateur et donc bienvenue pour un gros morceau de Sinoche Un de ces morceaux où... Euh, j'ai presque envie de dire la même chose que la dernière fois que tu étais avec moi ouais. Un de ces morceaux où on n'aurait pas imaginé en parler comme ça Mais aujourd'hui on va parler donc de Top Gun Maverick de Joseph Kozinski Donc suite du film Top Gun qui date de 36 ans Et l'histoire, et eh ben Maverick, donc Pete Mitchell est toujours dans l'armée il fait toujours ses petits trucs, il n'a pas choisi d'être gradé plus que ça, il est resté au rang de capitaine et il va se retrouver à devoir diriger une section qui va être constituée des meilleurs de Top Gun pour faire une mission où il faut faire péter une, une centrale dans laquelle il y a du stock de nucléaire. C'est très con, le, le scénario est très con, mais pour ceux qui connaissent Top Gun, vous savez que la saga Top Gun n'est pas ben connue pour la qualité de ses scénarios, plus pour le côté action. Dès le moment où le projet a été annoncé, <rire> le monsieur que vous avez à côté de moi, là, il voulait, Oui. il en voulait Je voulais beaucoup oui. <rire> C'est-à-dire qu'il m'a donné deux noms quand on a commencé à parler du fait que Oh ça en train de faire des vidéos, il m'a dit Scream top et gun. Top Gun Ouais Et bah ben, t'auras fait les deux mon coco Yes Comment vas-tu Guillaume <rire> Très bien merci et toi Bah écoute, comme je le disais, je ne m'attendais pas à un jour me retrouver là avec toi oui. à oui. parler du personnage de Pete Mitchell parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait une suite. Oui, vrai. Mais dans la tête de Tom Cruise, c'est possible de se dire que 36 ans après le premier volet donc, de Tony Scott, on puisse imaginer une suite aux aventures du personnage de de Pete Mitchell qui se retrouve donc là. Alors, le projet a quand même pas mal d'années, c'est-à-dire qu'à la base, il devait sortir en 2020, repoussé en 2021 à cause d'on sait quoi, repoussé en 2022 à cause du calendrier de Tom Cruise, mmh. qui, a, suite à ça, repousse en même temps dans la foulée l'émission Impossible. Donc, on se retrouve à avoir un serpent qui se mord la queue puisque les prod Tom Cruise sont décalés à de Vitam -Eternam. Mais en tout cas, voilà, ce film était assez alléchant sur le papier. Je t'avoue que quand j'ai vu la première bande annonce, je me suis vraiment dit okay. qu'il y avait un style et ça ne m'a pas étonné de voir que c'était Joseph Kozinski qui réalisait le film, donc Joseph Kozinski réalisateur dans l'ordre de Trône l'Héritage, de Oblivion, de Line of Fire, et donc maintenant de Top Gun Maverick, mmh. en sachant que son prochain film sort dans 15 jours sur Netflix. Ouais. Donc le mec ça... est, est actif. Ouais, bah oui. <rire> Mais donc voilà, on se retrouve avec ce film tout de même assez surprenant sur le papier que ce soit en tant que projet purement cinématographique ou en tant que concept, parce que c'est presque un film à concept au vu de ce que Tom Cruise a souhaité investir en termes de qualité, puisqu'il a fait passer leur brevet de pilote à tout le casting, pour faire en sorte que les séquences en avion soient vraiment en avion, pas sur fond vert. Ce qu'il ne faut pas se à la face, c'est dans sa démarche dernièrement de faire des trucs un peu culottés, comme des volants G pour la momie mmh. ou des cascades accrochées à un avion dans Mission Impossible 6. Donc ça va dans la logique de production de Tom Cruise Qui va atteindre son paroxysme dans quelques années Lorsqu'on verra ce fameux film où il y aura toute une séquence Qui sera filmée dans l'espace Voilà, contexte placé mm. Mon cher Guillaume, est-ce que tes attentes ont été comblées Devant Top Gun Maverick Ah oui oui, c'était même euh, Au-delà de mes attentes <rire> <rire> Moi qui suis fan de premier Ah oui, là j'ai été servi là. Ouais. Non, Très content Un moment vraiment, enfin, la nostalgie euh, Des scènes euh, qui m'ont limite choqué tellement euh, c'était du... vraiment réaliste quoi. Là le fait, il l'a dit d'ailleurs, euh, je ne veux pratiquement pas de fond vert, je veux que du réel, et c'est vrai que là on, on le sent quoi, et ça fait, c'est rare de voir, euh, de voir ça. Du coup ouais, j'ai passé un très très bon moment. <rire> c'est dans la veine du premier. On va pas se voir la face, on va dire que... Il y a le même esprit, euh, sauf que là où le premier se prenait trop au sérieux en ayant un truc, un poil trop fin pour ce qu'il avait à raconter c'est à dire mmh. qu'on va pas se la face c'était un espèce de trip érotico ouais. homo euh, Ciché, hein. cliché des années 80 donc c'était très très très grossier mais il y avait un côté un peu assumé de la part de Tony Scott dans la mise en scène <rire> qui se ressentait pas plus que ça dans le scénar là ici on est presque sur le contre-pied complètement inversé c'est à dire qu'on est sur un film qui se prend très au sérieux mais qui assume presque ce côté trop au sérieux en étant très premier degré là où le premier film pouvait avoir presque du second degré dans sa manière de jouer avec les personnages, dans sa manière d'en faire une bande de mecs qui vont limite se claquer le boule euh, ah ouais. toutes les deux secondes et se faire euh, « tu es beau toi, <rire> oui mais toi tu es encore plus beau ». Là on est vraiment dans un côté, euh, on pourrait le dire, presque plus puritain à l'américaine sur cet aspect-là, qui est compensé derrière par une envie de vouloir amener des thématiques qui sont plus ou moins subtiles, plus ou moins intéressantes, plus ou moins concrètes, mais qui du coup, ont une logique presque par rapport à tout ce qui va être construit derrière dans le film c'est à dire une logique de vouloir faire en sorte que Pete Mitchell il a vécu beaucoup de choses donc il faut mmh. l'amener dans un nouveau carcan et ce carcan va instaurer une potentielle famille va instaurer un passé etc donc cette partie là est, est bien amenée je trouve mmh. et après comme tu disais c'est vrai que surtout le film on va le retenir parce que visuellement il y a quand même de, de... Ouais. sacrée prouesse. Mmh une vraie envie de nous embarquer là-dedans, mmh. moi ça m'a renversé quoi. Il y avait même des moments où j'étais en train de me dire ah, peut-être qu'on aurait dû aller voir en 4DX. DX. Ouais mmh. ouais. Non. Je te voyais comme ça. <rire> bah non mais parce que vraiment enfin bon, on en parlera quand on parlera de la mise en scène mais je trouve que Joseph Kodzinski a une manière de concevoir la mise en scène qui est extrêmement satisfaisante. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un cinéaste qui aura envie d'apporter juste ce qu'il faut. Il a toujours envie d'apporter ce petit plus qui va donner une force d'impact à ses plans. Mmh on aime ou on n'aime pas, il a un côté très symétrique, une manière de jouer avec le cadre qui renforce ça, et je trouve que ça se compile bien là avec ce qui est mis en place, mmh. par cette envie de la part de Tom Cruise, parce qu'on peut parler du fait que ce soit un film de Joseph Kodzinski en tant que réalisateur, pour moi ça reste un film de Tom Cruise, mmh. c'est bon de le placer d'entrée de jeu, ça n'est pas un film devant lequel je vais me dire oh, « dis donc c'est un film d'auteur extrêmement élégant », non, mmh. c'est un film fait par un acteur, qui est producteur, qui a des idées, des idées qui sont bonnes, ça c'est indéniable, mais mmh. c'est un film de producteur en un sens. On revient presque à cette époque du cinéma où justement dans lequel avait été construit le premier Top Gun avec Jerry Bruckheimer et Don Simpson qui étaient quand même deux gros producteurs de l'époque On est dans cette idée de films de producteurs C'est des films qui sont emmenés par des mecs qui ont des idées, plein d'idées et qui vont avoir un réa derrière, qui vont les suivre dans ces idées là ouais. Et je trouve que Top Gun Maverick est à cette image Je pas trop ce que tu en as pensé mais... Ouais euh... c'est ça ouais. ouais moi ce que je me suis dit c'est que là le film lui-même est beaucoup plus poussé sur l'aéronautique dans le 1, on a quelques images, des belles images d'avions de chasse, mais c'est jamais les acteurs qui sont dans l'avion, c'est des vrais pilotes et les seules fois où on les voit, c'est dans des, des cockpits de simulateurs. Alors que là, c'est vraiment eux. Et, euh, et puis, même dans le premier, on a cette histoire avec euh, bah, Charlotte Blackwood et toute le l'univers amoureux cliché alors que là on a les debriefings, on a ils, ils emploient des termes techniques que des gens lambda ne pourraient pas forcément comprendre moi forcément bah, voilà, j'ai tout compris j'étais content <rire> mais on est ça m'a fait ouais, penser un peu à même du, du le jeu vidéo battlefield toi c'est vraiment on est plongé dedans quoi c'est mm. l'univers de la guerre limite donc euh, ouais, ouais je te propose qu'on passe au scénario oui. alors je sors mes notes parce que c'est l'enfer euh, le scénario donc à la base on a les personnages qui sont donc conçus par jim cash et Jacket Jr. Il y a une première histoire qui a été écrite par Peter Craig et Justin Marks, et un scénario ensuite qui a été écrit par euh, Eren Kruger, par Eric Warren Singer et par Christopher McQuarrie, Christopher McQuarrie étant l'acolyte presque de Tom Cruise, mm. depuis que les deux se sont rencontrés sur la saga Mission Impossible et qu'ils n'arrêtent pas de faire des projets ensemble, que ce soit Jack Reacher, que ce soit l'émission Impossible, mm. etc. Ils ont l'air de tout faire ensemble. Euh, on ah, je vais tout de suite poser un truc, tu vas me dire ce que tu en penses. On sent que le film il est passé par plein de stades d'écriture pas ce que t'en penses, mais euh, on sent qu'il y a eu un premier scénar qui devait être presque proche de l'original en termes de structure, ouais. avec un petit peu de clichés, de la romance, euh, des affects et des traumas familiaux. Ouais. Et ensuite, il y a des mecs qui se sont dit, hm, pas assez crédible, ouais. mais de l'aéronautique. Ouais, mais de l'aéronautique, fais ouais. en sorte qu'on y croit, mais, mais du conflit, mais du conflit, mmh. mais, mais, mais du nucléaire. Ouais. C'est bien de ouais. mettre du nucléaire. De l'uranium. Mais de l'uranium, <rire> mais, mais en plein. Il en, il en faut plein et il faut que... donc je sais pas ce que tu en penses, mais je ouais. trouve que le scénar, ça se voit qu'il y a, on va dire, trois scénars qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mmh. Tu as la première histoire du retour de Maverick, la mmh. deuxième de la romance qu'il va avoir à côté, et cette dernière partie qui est beaucoup plus orientée, ben, action, mmh. euh, guerre... Euh, mmh bah oui c'était bien équilibré je trouve mais euh, oui le, le fait qu'ils qu ont peut-être écrit plusieurs scénarios en même temps avec toutes les, les sorties décalées je pense qu'ils ont eu le temps de le réécrire plusieurs fois oh oui je, <rire> je pense je pense malheureusement bah ouais, mais, euh, oui mais oui c'est mais je l'ai senti un peu après justement là le tout le côté amoureux au jeu, il est beaucoup moins senti que dans le premier quand même il euh, y a voilà c'est là vraiment j'étais vraiment plongé dans l'univers aéronautique c'est ce que moi je j'en ai ressenti le plus euh, après oui euh, pff, je suis pas sûr euh, qu'ils aient vraiment réécrit plusieurs fois le scénario, je sais pas. Mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup de fanservice, quoi. il y, y a des répliques, euh, c'est exactement les mêmes que dans le premier et, et plusieurs fois. Et je me suis fait, eh oui, bah, c'est vrai que tu pas obligé de voir le premier Top Gun, parce que là, clairement, ils sont en train de reprendre... Euh, et même d'ailleurs, l'écriture le, le, le, du film, Enfin chaque partie, c'est un peu les mêmes que dans le premier. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, tu as vraiment les mêmes missions les mêmes moments. Euh, bon je, je dirais rien mais voilà mais tu as le, les scènes d'amour au même moment que dans le premier euh, c'est un peu une je, à un moment je me suis dit c'est une, une pâle copie de Top Gun 1 c'est le risque je ouais. pense aujourd'hui avec cette nostalgie qui entoure pas mal de, de, ouais. de projets qu'on a tendance à citer on en avait très bien parlé d'ailleurs à l'époque avec Scream mmh, mmh, mmh. qui était une belle représentation de ça euh, là ici on va dire que ce que je trouve intéressant c'est que l'écriture choisit de se reposer sur euh, à la fois l'idée de nostalgie et en même temps l'idée surtout du passé, et de l'impact du passé. Mm -hmm. Et cette partie-là, elle se ressent beaucoup dans le rapport que va entretenir Maverick avec Rooster, Rooster qui est donc le fils de Goose. Euh, et je trouve cette partie-là assez intéressante parce que, sans rentrer dans les détails bien évidemment pour éviter de spoiler, je trouve que leur évolution a une vraie logique par rapport à la structure qu'a le scénario. Ouais. Certes, tu me l'as très bien dit et on rebondira là-dessus un petit peu tout à l'heure, mais il est vrai que dans le dernier acte, ça a moins d'impact, ça a moins de force et mm. c'est moins subtil. Mais je trouve que dans la grande majorité de, du scénario et la manière avec laquelle c'est construit, il y a cette vraie envie de vouloir créer une dualité et surtout de montrer que le personnage de Maverick il est impacté par ce qu'il a vécu avant. Ouais. Ce qui est très intéressant parce que tu as beaucoup de films qui jouent sur la nostalgie, qui ont tendance à oublier ou en tout cas à éluder mmh. les traumas liés soit au premier film, soit aux précédentes aventures des personnages. Or là, on est vraiment sur un Maverick qui, je trouve, est très très bien conscient en termes de caractérisation de personnage parce que c'est un homme qui est clairement resté figé en 86, ouais. qui n'a pas bougé, mmh. pas du tout, et qui va devoir vivre avec ça, va devoir accepter ça et va devoir accepter qu'à ce moment-là, on va lui dire tu ne peux pas rester comme tu étais. C'est bien t'as vécu pendant 30 ans autour de cette idée qu'on s'est fait de toi, du fait que voilà, t'es le meilleur etc Mais là tu ne peux plus, parce que si tu continues comme ça, tu vas détruire ton entourage Et c'est cette partie là que j'ai trouvé assez intéressante dans l'écriture ouais. Après c'est au détriment voilà de, de la bien-pensance à l'américaine comme Je tu l'évoquais ouais, ouais. Oui puis la relation c'est vrai qu'entre Maverick et Rooster, euh, moi elle m'a fait penser à... à, à n'y on, on, a pas de relation mais euh, dans le premier Maverick é, évoque beaucoup son père et là, c'est un peu bah, justement le, le rooster, le père qu'il n'a pas eu du coup, vu que son père meurt dans le premier. Là, euh, cette relation va être euh, va grandir avec Maverick, et c'est vrai qu'on on le sent à la fin, ça, ça devient un peu son paternel. Ah bah complètement. Ouais. C'est presque assumé d'ailleurs. C'est vrai que c'est niveau nostalgie, ça marche très bien. Ah bah ça marche. <rire> Après, moi, le point sur lequel je trouve le scénar se plante ou en tout cas n'arrive pas parfaitement à diriger ça, tu vas me dire ce que tu en penses, mmh. c'est le personnage de Jenny qui est dans cette barwoman de qui... euh, Penny. Penny, pardon. <rire> qui est donc cette barwoman avec qui Maverick a visiblement eu une histoire. Ouais, qui est évoquée dans le premier Qui est évoquée dans le premier, mmh. c'est vrai. J'avais complètement, ouais, ouais. complètement oublié ouais. qu'il y avait... C'est une fille d'amiral mmh. ouais. La, fameuse. Ouais, la oui, fameuse. La fameuse. La fameuse ouais. fille d'amiral ouais. qui lui vaut d'avoir des problèmes. Et oui. Putain, mais c'est elle c ça. Oh là là, mais je comprends mieux maintenant. Ouais. Bah, tu vois, du coup, je trouve que c'est encore moins bien exploité. Ouais. Tu vois, je trouve que ça... C'est vrai qu'elle arrive comme ça. C'est dommage, bon, après, parce que ça aurait été bien de nous rappeler un petit peu ce... Vu que le film oui. n'arrête pas de rappeler constamment ce qui s'est ouais. passé, ça aurait été bien de, de rappeler ouais. ça. Putain, c'est pour ça, ouais. d'accord Ah bah c'est dommage. Mais voilà, tu vois, encore une fois, on est sur l'exemple type de... Il faut greffer un love interest, mm. et derrière, ils n'arrivent pas à l'exploiter correctement. Ouais. Parce que Penny pour le coup c'est le personnage je trouve le plus vide de tout ce film. Oui c'est vrai. Ouais. Ça m'a beaucoup gêné, enfin je sais pas ouais. ce que tu t'aurais pensé, mais il à un tel point que je trouve que, sans encore spoiler, les deux trois rajouts qu'il y a à la fin, ouais. ils ne servent à rien. Ah oui non. Tu les enlèves, c'est nickel. Ouais. Le film fonctionne très bien. Ouais. Oui, c'est vrai que bah moi faut, du coup, moi je me suis rappelé que donc Penny Benjamin est évoqué dans le premier. Euh, J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était une bonne idée que ça soit elle, vu que maintenant si on reprenait. Euh, je ne sais pas le nom de l'actrice, Kelly Kélémagalise, bon voilà, vu ce qu'elle est devenue physiquement sur... face à Tom Cruise, ça aurait été un peu bancal, je pense. Wow, bon, moi, j'aurais bien aimé, tu vois, l'avoir. Ah bah, j'aurais kiffé un petit peu, j'aurais bah, je, je... C'est pas grave, regarde, il y a bien Val qui meurt, C'était une armoire à glace et il pesait 180 kg je ouais. ne sais, il y a je ne sais quand. Il a bien réussi à redevenir, bon, ah, d'accord, ouais, il, il y a un autre aspect malheureusement ouais. qui fait qu'il est dans cet état-là. Mm. Mais comme quoi, si jamais tu veux motiver quelqu'un à, à regagner sa taille, si jamais il en... Est, voilà, on peut mm. toujours y arriver, quoi. Ouais. Si c'est pour l'amour du cinéma, il y a plein de gens qui sont capables de faire beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et ce n'est pas The Rock qui va nous dire le contraire avec sa montagne de muscles. Bref, ouais, ça, ouais. c'est une autre histoire. <rire> oui, c'est vrai que Penny Benjamin, bon, les rares fois on la voit, ça, ça va très vite. Il se revoit une fois et puis la deuxième fois, il retombe amoureux. C'est mm. bon, c'est l'amour de sa vie. Ouais, bon pour être un peu plus enfin, mieux exploité ouais c'est ça et après la dernière partie de scénar qu'on peut évoquer c'est vraiment cette partie entre guillemets conflit euh, international et mmh. gestion de, de la partie guerrière ouais. cette partie là bah, tu l'as déjà un peu évoqué mais on est d'accord qu'elle est bien faite ah oui, ah bah forcément ouais, ouais elle est très bien faite euh, après bon c'est des, des détails j'étais tellement dans le détail mais c'est plus euh, dans le domaine aéronautique mais euh, quelques... Incohérence, pas des erreurs, parce que bon voilà, mais quelques incohérences, mais euh, bon, c'est vrai qu'on est, on est plongé dedans en fait, moi j'étais plongé, euh, et mine de rien, ça dure assez longtemps, et euh, c'est, je sais pas, le, le rythme est bon en fait, mm. ils arrivent à nous garder jusqu'à la fin, même si bon, euh, le côté Hollywood, comme je te disais, euh, a pris un peu le, le, la patte dessus, c'est ça, j'étais moins fan, c'est vrai que... Là, quand les gentils sont euh, menacés par les méchants, bah t'as les alliés qui arrivent et qui dégomment le méchant, Pis le moment où il faut... Ouais, bon, c'est... Ouais, voilà quoi. C'est ah, ce que je reproche. C'était Mais c'était mmh. là le vrai paradoxe, parce que là où le premier avait tendance à éluder une grosse partie justement de ce jargon un petit peu euh, aéronautique trop poussé, mmh. euh, il renforçait ça par ce dernier acte qui, au contraire, lui, est, comme tu l'évoquais, était extrêmement crédible mmh. dans sa gestion justement de, du, du conflit entre les F-14 de l'armée et euh, les, les MIG, si je ne dis pas de bêtises. Dans bon, le premier ouais, ouais. C'est ça. Vrai. Et les MIG qui étaient en face, euh, qui, qui faisaient partie bah, des, des Russes, on ne ouais. pas se voir la face, mmh. c'était ça. Et, et j'aimais bien justement le fait qu'on oublie cette crédibilité durant une grande majorité du film et qu'à la fin, il y a quand même cette réalité qui revienne et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Mmh. Là où ici, c'est un peu l'inverse qui se passe tout le long du film. On ouais. est dans une crédibilité poussée à l'extrême où on a les briefings qui sont parfaitement rodés, ouais. on a la manière de gérer avec les différents grades qui sont parfaitement gérés aussi. Mmh. Et on a ce dernier acte. Encore une une fois qu'on ne va pas révéler, qui a tendance un peu, comme tu l'évoquais, à, à être classe. Oui. C'est indéniable, ah bah oui, on en parlera ensuite, vrai ensuite vrai. dans la mise en scène, c'est classe. Mais en termes de crédibilité, on est sur du. On est sur du mission impossible. Ah quoi. oui, oui, ça n'existe ça pas, ça en vrai. Ça, ah ça, oui. C'est impossible. Tu peux essayer, tu, tu vas bah, mourir. Tu peux essayer, mais bon, tu, tu... Vas, oui, vas, bah, tu oui. bah oui. Déjà, tu n'arrives pas dans une base comme ça incognito. Enfin voilà, tu prends pas, tu vois le pain F14 comme ça. Non, ça ne <rire> se fait pas, non, non. Que ça ne se fait pas. Oh, non, non, oh, non, non. En termes de mise en scène, ah, j'aime beaucoup le virage que prend Joseph Kosinski depuis deux films. Parce que si on pouvait avoir du mal à, entre guillemets, cerner ce qu'il voulait faire avec Tron L'Héritage et avec Oblivion, même si on peut voir un pont entre Oblivion et Top Gun Maverick par le biais de la présence de Tom Cruise, je trouve qu'entre Line of Fire et celui-là, il y a une vraie cohérence par rapport à l'idée de jouer sur la place de, du héros à l'américaine. Et je trouve qu'ici, ça marche vraiment bien parce qu'il cherche un peu à déconstruire ce héros très à américaine, même si à la fin il finit toujours par le glorifier, Bon, voilà, c'est <rire> malheureusement le gros risque. Mais je trouve qu'il joue très bien avec ça, et surtout Joseph Kosinski encore une fois, a cette grande logique de, même si, on l'évoquera derrière, il y a cette crédibilité évidente du fait que tous les acteurs étaient vraiment en train de piloter des avions, et du coup que la caméra s'adapte parfaitement à ça, mmh. ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ra ramène encore l'esthétisme là-dedans. On est d'accord qu'il y a des plans qui sont vraiment magnifiques dans une... Ah, ça, c'est clair. Ouais. C'est... Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment estomaqué. Il y avait vraiment des moments où j'étais en train de me dire « Attends, putain, il arrive à te faire un plan où tu vois que c'est crédible mm. et en plus c'est beau. » Ouais. <rire> mais il y a des gens comme ça. Mais non, mais tu prends par exemple Tony Scott. Le fait qu'il soit obligé, comme tu disais, d'enfermer les, les, les acteurs dans mmh. des cockpits de simulateurs. Ouais, ouais. Il compensait ça par la très grande intelligence d'avoir une caméra qui bouge beaucoup dans le cockpit. Mmh, Donc mmh. du coup, ça fait qu'on ne s'attarde pas trop sur ce qui passe derrière. Ouais. Et ben qu'est-ce que fait ici Joseph Koninski Il se dit, bah ben, faisons l'inverse. Mmh. Si, si on était sur des plans qui bougeaient beaucoup pour faire comprendre que voilà, ne pouvait pas jouer avec l'arrière-plan, etc. Mmh. ben faisons un plan vachement large dans un cockpit. Ouais. Et alors c'est... Euh... Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi ça m'a ah oui, bah ça... Ça soufflé moi. Moi je pensais pas... Euh, quand, quand, quand la première bande annonce est sortie, j'ai vu ça, j'ai vu des, des vrais plans de caméra dans des vrais avions de chasse. J'ai fait, ah d'accord, là on part, là on est dans un délire, là vraiment on, on passe un cap. Et quand euh, je, ouais, je me suis attardé dessus, et quand j'ai vu que c'était vraiment les acteurs qui avaient fait une formation de pilote, j'ai fait, ah oui non, mais là ça va être incroyable. Et quand j'ai vu que c'était vraiment. là, ce... En fait, ce matin, je suis tombé sur une, une vidéo de Tom Cruise euh, avec un. Ah, je suis incapable de savoir son nom, mais euh, un, un type du genre Jimmy Fallon. Et, euh, et euh, il le prend avec lui, et, et en fait, c'est vraiment lui qui pilote, quoi. Je fais le mec à son brevet de pilote de chasse. Et, ouais. et il a fait ça en ouais, même pas 2-3 ans, normalement. Enfin, c'est des années. Et euh, oui, le fait d'avoir des vrais plans, enfin euh, des caméras embarquées, là, ça, ça change tout. On a. C'est une vue à la première personne, quoi. Donc, ah, mais c'est ouais. génial. Ah, non, non, mais ouais. c'est renversant. Mais ça va dans cette logique que j'évoquais au début, tu vois, de film de producteur. Mm. Et c'est pas forcément péjoratif, parce qu'on a souvent tendance à imaginer que, par le biais d'Hollywood, un film de producteur, c'est un film qui est régi par un exécutif qui va absolument faire rentrer des sous. Je pense que Tom Cruise fait partie de cette grande école de producteurs acteurs qui ont grandi avec des mecs comme je l'évoquais, Jerry Bruckheimer, Don Simpson, des gars en fait qui sont capables de, de tenir des grosses prods et de laisser quand même assez de place un, un réalisateur derrière pour diriger le film un petit peu comme il le sent. Mm -hmm. euh, et je trouve qu'ici c'est ça qui ressort en fait. C'est assez dingue mais Tom Cruise se dit Joseph Kodinsky à sa patte je vais pas l'empêcher de mettre de l'esthétisme mais moi derrière ce que je veux c'est que tous les acteurs aient leur brevet de pilote qu'on puisse vraiment être dans des avions qu'on mmh. ait une crédibilité par le biais de ça qu'on ait une immersion pour le spectateur et que, du coup ça donne une image qui n'a pas son pareil pour vraiment embarquer le spectateur dans ce qui se passe mmh. et on avait ressenti ça déjà aussi dans l'émission impossible mmh. que ce soit Rogue Nation où avais ce plan où Tom Cruise était accroché ouais, à la ouais. carcasse d'un avion où il l'a vraiment fait quand même mmh. putain faut vraiment être fêlé que ce soit aussi dans Fallout où il y a ça carrément un saut ben, ouais. voilà. Il y, a, il y a cette envie de la part de Tom Cruise d'être généreux avec le spectateur. Ouais. Donc certes, il y a la mise en scène de, de Kosinski, mais je ne peux pas m'empêcher de relier ça à l'ambition de Tom Cruise en tant que producteur, de se dire, à ce moment-là, je ne veux pas faire comme tout le monde. Mmh. Tout le mmh. monde aurait fait un fond vert, tout ouais. le monde aurait pris des acteurs et les aurait calés dans un cockpit et mmh. leur aurait fait croire, vas-y, joue la comédie. Ouais. À quoi ça sert de jouer à la comédie quand t'es vraiment en train de te prendre 3G dans la gueule, ouais, que t'as le ouais. masque qui te comme ça sur le visage, ouais. et que ça se voit que tu te fais creuser des cernes par la gravité ouais, C'est... Ouais. C'est <rire> bien ouais. C'est bien C'est origi... su... original Ah bah c'est super original ouais. Mais du coup ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ambition de la part de Tom Cruise, de justement ouais. ramener un peu de cinéma à l'ancienne, dans une époque où aujourd'hui malheureusement on a tendance à... Ouais. Par exemple ouais. j'en discutais avec, euh, avec ma copine, elle évoquait, euh, mais ça doit coûter beaucoup plus de fric de faire ça Et en fait, quand tu réfléchis, pas tant euh, ouais. Ça vaut le coup bah ouais, Parce que là, je sais pas, on doit être sur 200 millions de dollars oui. Même mmh. truc sur fond vert bah, 300, 400 millions S'il mmh. faut payer tout, de, tout un tas de mecs qui vont te faire les incrustations Qui vont te faire les, les graphismes, etc mmh. final, on y gagne au change mmh. C'est combien des brevets de pilotes Par rapport à toute une équipe d'infographistes Qui vont te refaire mmh. un décor en 3D mmh. Pas grand chose, je pense ouais, euh... Mais ouais, après... Le seul point sur lequel je peux vraiment avoir à redire, alors là c'est du point de détail, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mmh. c'est que le fait qu'on ait cette caméra embarquée, ça fait que pour moi, alors il y a presque une rupture d'une certaine règle du cinéma. C'est-à-dire qu'on appelle la règle des, euh, des 33 degrés. En gros, si tu veux faire un changement de cadre, mmh. il faut que tu aies au moins 33 degrés de différence entre tes deux plans. Okay. Alors là, il y a plein de plans où en gros, tu as un plan large ouais. et on rezoom dans l'image. Ouais. Tu sais, genre on a un plan large du cockpit et on rezoom sur le visage des acteurs. Le seul point qui m'a dérangé, je trouve que ça peut être anti-immersif Parce que moi je vois ce genre de détails et j'ai tendance à me dire C'est pas naturel je trouve C'est bizarre, on me demande, on rezoom dans l'image Je sais pas ce que t'en as pensé toi mais. En fait là où j'ai un doute C'est que certes c'est bien eux dans les avions de chasse mais je Peut-être Tom Cruise Mais je ne pense pas que les autres ce soit vraiment eux qui pilotent Ah peut-être pas non par contre Justement, à mon avis on a le pilote, le Wiggyman du coup Donc le copilote et je pense qu'il euh, a fallu trouver justement, ce, ce, pour, pour les, euh, les, les gens qui sont vraiment euh, fans d'aéronautique, c'est des choses qui peuvent, euh, comme moi qui peuvent le voir. Le fait que ce n'est pas eux qui pilotent, moi il y a des fois où j'ai remarqué, je, même dans leur visière, je reconnais que ce n'est pas le, le cockpit, c'est leur place arrière. <rire> c'est des détails, ah oui, mais moi je, je l'ai remarqué. Tu ah bah, ce genre de détails ah bah, J'ai ah, remarqué, hmm. mais, des de trucs. Et j'ai remarqué à plusieurs fois justement, ah, donc c'est pas eux vraiment qui pilotent, il y, y a un vrai pilote devant. Et je pense que pour les plans, justement comme ça, je pense qu'ils ont dû trouver une solution pour euh, faire au être au plus proche du possible, réalisme. C'est possible, mmh. mais à contrario, il euh, y a toute une séquence où euh, Maverick fait son show, ah oui, dirons-nous, ah ah bah oui, cette oui. séquence-là, ça, ouais. ça se sent que ouais. c'est se ouais. Tom Cruise qui pilote. Ah oui, oui. C'est assez impressionnant. Ah, même le, le, le dernier avion tout à la fin, c'est où il amène Penny, c'est clairement lui qui pilote. Oh oui, clairement, ça ouais. se voit, il n'y a, a pas de doute à avoir. Mmh. Casting euh, On va se garder Tom Cruise pour la fin. <rire> Euh, moi déjà je te propose qu'on parle de Miles Taylor mmh. dans le rôle de rooster, moi j'ai trouvé vraiment excellent. Mais Miles Taylor n'a plus rien à prouver, heureusement pour lui d'ailleurs. C'est vraiment un très très bon acteur et ici il s'en sort à merveille, je trouve mmh. qu'il porte très très bien le personnage. Ah bah oui. Jennifer Connolly est bien. Mmh. Elle est magnifique. Ouais. C est, c est, non mais c'est un truc tout Comme bête. Tom Cruise, elle vit très bien. Ben non mais elle vit vraiment bien, c'est mm -hmm. assez impressionnant. Mais euh, là, elle est, euh, ouais, elle est vraiment belle. Bon, après son personnage, malheureusement, est un peu là que pour ça. Ouais. C'est un petit peu dommage mais bon. Ouais. Euh, dans les rôles plus secondaires, on peut parler de Bachir Salahoudine. Mm -hmm. Qui joue donc Bernie, Ondo, ouais. Qui est bien. Ouais, je trouve, prudent, ouais. Il a une très très belle interprétation du personnage, c'est pas ouf, mais ouais. il pourra avoir juste une place de comic relief et en fait il arrive à être un peu plus que ça. Ouais. Euh, dans les rôles plus tertiaires, on a John Hamm, Charles Pennell, on a Monica Barbaro, on a Lewis Pullman, on a Jay Ellis, on a Daniel Ramirez, on a Glenn Powell. Ouais. Glenn Powell que j'ai trouvé vraiment excellent dans le rôle de Eggman, ouais. je trouve qu'il a beaucoup de charisme, ouais. il dégage vraiment quelque chose. On a aussi un petit caméo d'un vieux de la vieille. Alors c'est vraiment ouais. vieux de la vieille, ah, hein. c'est fou, Ouais, ouais, ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu abondance on ne révélera pas qui c'est, même si malheureusement les trois quarts des listes d'acteurs le citent, mais mmh. euh, ça fait un peu mal, parce qu'on sent qu'il a pris un coup dans la gueule et que c'est compliqué quand même, hein. ouais, ouais. mais il se bouge quand même pour faire le perso, donc ouais, euh, respect, cool. respect. Et donc on a Tom Cruise. Mmh. Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai aimé son interprétation, mais je vois plus Tom Cruise que Maverick. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. <rire> non, mais je sais pas ce que t'en penses. Euh, alors euh, oui, parce que déjà, j'ai pas ressenti le Maverick du premier. Mm -hmm. Il est totalement différent, je trouve. Et, euh, et c'est vrai que le bah, le fait de savoir que c'est que c'est lui qui a qui a eu l'idée de faire le film, qui c'est le personnage principal, euh, c'est un vrai pilote maintenant. C'est vrai que. Euh, j'ai du mal à l'appeler Maverick maintenant, maintenant c'est Tom Cruise. Oh non, Maverick, je veux dire. Et là oui, c'est... Mais le fait que tu le dises, là maintenant je le réalise. Vrai en fait, moi c'est le souci que j'ai entre grosses guillemets avec Tom Cruise, c'est que hormis quand il est entre les mains... Alors, je vais prendre un exemple récent pour que vous visualisez un petit peu, parce que si on prend l'émission Impossible, on est pareil dans ce concept-là, où on pourrait avoir l'impression que c'est Tom Cruise plus que Ethan Hunt. Je prends prendre Barry Seal. Barry ou American Traffic. Mmh. C'est un film où il joue un mec qui a fait du trafic pour Pablo Escobar. Mmh. Dedans, le fait qu'on ait Doug Lyman qui le dirige et qui sache dans quelle direction l'emmener, ça fait que j'oublie que c'est Tom Cruise. Ouais. Et je me dis, ah punaise, c'est Barry Seal. Mmh. Et le problème, c'est qu'ici, je pense qu'il y a cette idée qui s'est tellement investie dans le projet que du coup il en oublie que derrière il doit quand même construire un perso après on peut toujours avoir cette espèce de contexte de le personnage a vieilli, il a changé, il a mmh. pris une nouvelle forme etc mais c'est vrai que pour le coup il y a quand même pas mal de scènes où j'étais plus en train de me dire c'est euh, Tom Cruise capitaine de vaisseau simulator euh, quoi c'est un film sur lui quoi Je me suis presque Tom Cruise, le biopic euh, aeronaving. Top Gun, Tom Cruise. Top Gun, Tom Cruise. C'est vrai, vrai que pourquoi elle appelle Top Gun Maverick ouais, On va marquer ça. Top Gun, Tom Cruise. Ouais, ouais c'est ça. Après, encore une fois, ça pète pas l'immersion dans le film. C'est juste qu'il y a deux, trois moments où on a plus l'impression de voir Tom Cruise qui fait son show que ouais. réellement Pete Mitchell ou Maverick qui est là. Okay. C'est le seul truc qui peut être dérangeant. Pour autant, il a quand même du charisme. Ça c'est indéniable et il a quand même une vraie présence à l'écran, ce qui est de plus en plus rare à Hollywood de nos jours, d'avoir des acteurs comme ça qui ont une vraie présence à l'écran. Je pense que c'est un des derniers acteurs, tu vois, d'une certaine génération où euh, quand ils apparaissent à l'écran... On a beau savoir que c'est Tom Cruise et le voir en comme étant Tom Cruise, mmh. on arrive à un peu oublier quand même que... Enfin, on trouve qu'il a tellement de charisme qu'on est prêt à oublier ça. Ouais. C'était le cas à une certaine époque, tu vois des, des Stallone ou des ouais. Schwarzenegger, mmh. ou quand tu les voyais à l'écran, tu, tu savais un peu que c'était Schwarzenegger, mmh. mais mmh. tu te disais quand même ⁇ Ah, oh, il a du charisme, il a de la gueule, etc. Mmh. ⁇ Et je trouve que ça se perd aujourd'hui, ce genre d'acteur. Tu mmh. as plus beaucoup des comme ça. Ouais, vrai. Mmh. On arrive à la fin de cette vidéo sur Top Gun Maverick. Qu'est-ce que tu en retiens, mon chat Guillaume Qu'est-ce que j'en retiens Pff, Un très bon moment. Passer avec toi en plus. Oh, ouais, ouais. <rire> ah, vraiment, ouais. ouais euh, je, je... Alors, je préfère le premier, tu vois. C'est. Mais en même temps, voilà, c'est le premier. C'est The Top Gun. Mais oui, non, je retiens des images magnifiques. Euh, J'ai très envie de le revoir pour euh, refaire une analyse. Mais euh, ouais, Donc, vraiment, puis je le... moi, je le, je le conseille. Euh, même si t'as pas vu Top Gun. Euh... Bah, déjà, pff, ne pas avoir Top Gun. Ah, bon. <rire> Faut mieux pas venir me parler. <rire> non, mais ouais. Pour moi, très bon film. Même euh, pour l'instant, film de l'année pour moi. On est qu'au mois de mai. Mais bon, moi, c'est moi. <rire> Ça me va. Ça me va très bien comme excuse. Non, je suis assez d'accord avec toi. En fait. Moi je trouve que le film est à mettre en parallèle complet avec le premier dans le sens où les deux ont une ambition tellement différente qu'ils se rejoignent sur pas mal d'aspects. Là où le premier était un scénario très frêle servi par une mise en scène assez explosive le deuxième est un scénario un peu plus touffu, même s'il est toujours maladroit, servi par une mise en scène plus dans une envie de vouloir être démonstratif et de, et de mettre en relief des qualités intrinsèques à la conception du film. Mmh. Donc on est vraiment sur deux manières de concevoir qui sont très différentes. Pour autant, je, je trouve que cette version 2022 de Top Gun est bien. Elle est même vraiment bien et elle a vraiment une saveur de blockbuster à l'ancienne qui mmh. fait plaisir. Pour autant, c'est juste un bon film. Pour moi, ça sera vraiment un bon divertissement qu'à la fin de l'année je retiendrai parce que je me dirais c'était quand même vraiment cool, Top Gun Maverick. Mm, mm, mm. Peut-être pas le film de l'année, mais clairement un des moments de cinéma les plus. Allez, je vais utiliser ce mot, les plus bandulatoires de l'année. Clairement, mm. vraiment, on s'éclate devant. Non, mais vraiment, on prend son pied devant. Ah, on ne voit pas le temps passer, on s'éclate bien, on se marre, on est sous tension, ouais. on est impressionné par les images. Que demander de plus ouais. Donc, allez voir Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Ça de la balle, bébé. Ça de la balle. <rire> merci, mon cher Guillaume, d'avoir participé à toi. cette petite vidéo. Je ne sais pas pourquoi on se retrouvera on trouvera un truc Tom, Gun Tom Cruise non on trouvera d'autres <rire> choses on trouvera d'autres choses et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et alors Lady Gaga non non et ouais. comme tu disais si bien faites revenir Berlin ah oui <rire> take my bread away